Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette première review. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au MK23 de chez City. Donc, c'est une réplique qui vaut moins de 40 euros. Trouvable sur le site Taiwan Gun, notamment, c'est là que je l'ai acheté. Donc, on va commencer tout de suite par la boîte. Bon, elle est un petit peu usagée, ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai cette réplique et que je l'utilise toutes les semaines. Donc, alors pour la boîte, une boîte très simple. Un carton du polystyrène, sur la boîte on retrouve euh, la description spéciale opération là, est ça. donc c'est l'échelle 1/1, un angle au bac, euh, la longueur de l'appareil donc 427 mm avec silencieux 245 sans silencieux, le poids 1 kg tout pile avec le silencieux 783 grammes sans silencieux donc c'est quand même assez léger pour une réplique pas très réaliste capacité du chargeur 28 billes et euh, il nous recommande d'utiliser des billes de 0,20 à 0,25 grammes en 6 mm évidemment donc aucune autre inscription sur les côtés on va passer directement au déballage alors donc, quand on ouvre, très simple, strict minimum qu'à l'origine il y avait un petit paquet de billes euh, des billes de piètre qualité, il faut le préciser donc je vous recommande de ne pas les utiliser donc alors, euh, on voit aussi tout de suite qu'il n'y a pas le lamp. bloc lampe. Bloc lampe qu'on pouvait voir pourtant sur l'image, et était sur le carton. Donc si jamais vous voulez vraiment un bloc lampe, faudra vous tourner vers un chat en, en pièces séparées, et ça va vous coûter plus cher que la réplique, rien que pour la lampe. Donc alors, on va commencer par le silencieux. Donc très simple, en plastique, euh, avec un petit effet alvéolé. Euh, donc on peut remarquer que ce n'est pas vraiment un silencieux en fait c'est une rallonge de canon d'une vingtaine de centimètres donc ça ne réduit pas le bruit mais ça, ça augmente grandement la puissance de la réplique on gagne à peu près sur les tests que j'ai j'effectue au chrony 60 à 70 fps en rajoutant ça ce qui fait par contre qu'il passe à plus de 420 fps avec le silencieux donc pas terrible pour faire des parties réglementées donc comme on peut voir sur internet, il y a plusieurs tutos pour transformer euh, cette rallonge de canon en un vrai silencieux. Donc enlever le canon, remplir de mousse et tout. Ce qui offre euh, des réductions de bruit très très importantes. Mais bon, j'en parlerai pas plus ici. Donc euh, on va parler de ce qui nous intéresse le plus ici, la réplique. Alors, donc quand on prend en main, euh, c'est pas bien lourd. On voit que tout le poids est concentré à l'arrière au niveau de la crosse. Et, et même notamment plus au niveau du chargeur. Alors, euh, aspect général, donc il est tout en plastique, aucune inscription, aucune gravure. La taille par contre elle est, est bien à l'échelle. Donc euh, le chargeur, chargeur spécial green gaz, donc ça c'est pas mal, donc, ça tient tout type de gaz. Euh, vous pouvez voir que j'ai rajouté du scotch au cul du chargeur. Alors ça je vais vous expliquer tout de suite, c'est un des, des points négatifs de cette réplique c'est que le système pour relâcher le chargeur se situe ici et le problème c'est qu'il y a un peu de jeu à ce niveau du, du puits de chargeur et donc euh, malencontreusement si quand on le dégaine ou quand on s'en sert on se trouve à toucher, même effleurer cette manette, le chargeur tombe donc euh, ça m'est arrivé de le perdre plusieurs fois en une partie, c'est pas terrible ou quand on veut tirer et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de chargeur, c'est pas pratique donc c'est pour ça en rajoutant un peu de scotch ici ça augmente l'épaisseur du chargeur et donc on peut voir qu'il ne tombe plus donc voilà c'est juste une petite amélioration qu'on peut faire pour éviter de perdre son chargeur sinon ils vendent un, un système avec un scratch qui se met autour là et qui permet de maintenir le chargeur mais c'est pas très pratique quand on veut en changer euh, par les niveaux cran de sûreté donc il est équipé de deux crans de sûreté un ici, utilisable n'importe quand qui bloque au niveau de la détente et un autre à l'arrière, donc qui ne peut pas s'utiliser dans l'état normal, donc il ne s'utilise qu'une fois qu'on a armé le chien à l'arrière, et là pareil. Bon, personnellement j'utilise seulement celui-là, parce que c'est plus pratique de l'atteindre avec le pouce, on peut l'atteindre facilement pendant qu'on joue pour le débloquer. Voilà, bon après le cran de sûreté, moi je l'utilise seulement en zone vie, pour éviter les accidents. En partie c'est pas terrible quand il faut enlever le cran avant de tirer. Donc euh, pour la réplique c'est donc un non blowback, c'est-à-dire que la culasse ne recule pas quand on tire. On peut s'amuser à l'armer pour le fun, mais ça sert à rien et souvent ça bloque une bille à l'intérieur à ce niveau-là où les billes remontent. Il y a deux billes, deux billes qui s'engagent dans le, dans le canon et ça coince et on est obligé de le démonter. Donc euh, pour, en parlant de démontage, c'est une réplique à hop-up réglable. Par contre le hop-up n'est pas très facile d'accès. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment démonter ce MK23 pour régler le hop-up et pour lui faire un petit entretien nettoyage-graissage. Euh, par rapport au bloc-lamp absent dont j'ai parlé au début, on voit que le rail est quand même ici. Donc si jamais vous récupérez un, un bloc-lamp d'un autre MK23 du style Marui ou euh, des blocs-lampes qui sont vendus séparément sur certains sites, vous pouvez l'adapter. Voilà, avec le pas de vis ici pour fixer l'arrière du bloc lampe et le rail. Donc euh, maintenant je vais vous parler des performances globales de cette réplique. Donc ça fait plus de 6 mois que j'utilise, euh, quasiment toutes les semaines, plus en partie, plus euh, quelques fois dans le jardin pour m'amuser. Donc euh, c'est une réplique qui marche plutôt bien, assez robuste, j'ai pas eu de casse, pas eu de problème particulier. Euh, les seuls petits, petits défauts qu'on peut constater c'est au niveau du bourrage de billes quand on tire ou quand on. Par exemple si on va mettre le chargeur qu'on s'amuse à armer comme ça et qu'on tire, il y a deux billes qui partent à chaque fois. Donc c'est des petits points négatifs mais qui, qui gênent pas du tout l'utilisation en partie. Euh, pour le chargeur, c'est un chargeur qu'on charge en quinconce. Je vais vous montrer rapidement comment ça se recharge. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes avaient du mal avec ce type de chargeur-là. Donc, euh, y a, par contre, il n'y a pas de petit cran pour bloquer. Donc, c'est pas très pratique. Il faut maintenir avec le pouce leur monteur de billes. Et donc, on insère les billes une par une. En veillant bien à ce qu'elles se mettent en quinconce. Ce qui permet d'en mettre beaucoup plus et réduit beaucoup l'usure du chargeur. Je vais en mettre quelques-unes. Donc, moi, personnellement, là, sur, pour les tests, j'utilise de la 0.25. Euh, C'est pas mal vu la puissance de cette réplique, ça ne pose pas du tout de soucis parce qu'elle est quand même relativement puissante, surtout pour un GBB. Donc voilà, on va dire que ça suffit. Comme vous pouvez le voir, toutes les billes en quinconce, toujours faire attention à ce que la dernière soit enfin la première qu'on insère soit positionnée comme ceci et pas à l'inverse. Je sais pas si je vais réussir, voilà, Donc, surtout pas comme ça. Faut bien qu'elles soient mises comme cela donc on peut en mettre 28 je crois jusqu'au fond il n'y a pas de souci. on peut forcer pour en faire rentrer la dernière ça ne gêne pas du tout lors des tirs, ne reste pas coincé donc quand vous le rechargez faites attention au tout début quand on, quand on, arme le, quand on tire le ressort pour en faire rentrer la première bille surtout surtout ne pas le lâcher ça m'est arrivé une fois, le ressort est remonté et a pété la lève de chargement du chargeur donc chargeur à la poubelle donc, comme vous avez pu le voir là, le chargeur est, est assez sensible au niveau de de chargement. Ça se, détend assez, elle se déforme assez rapidement. Donc, ça, c'est pas très pratique, mais ça, gêne pas beaucoup. Donc, sinon, en ce qui concerne le gaz, rien de plus simple. Une valve gaz au cul du chargeur. Donc, on prend le gaz qu'on veut. Moi, perso, j'utilise du green. Et on met la bouteille bien droite. Et on recharge jusqu'à temps qu'on entende qui est que ce soit plein, Donc moi là, je le remplis pas complètement, ça sert à rien, ça sera gâcher du gaz, donc après une fois que le chargeur est chargé, donc là j'ai enlevé les billes, euh, le gaz, les billes, on l'enfonce jusqu'au clic et on tire tout de suite, ça ne sert à rien d'armer le chargeur en arrière, c'est risqué, risqué de bloquer des billes dans le puits et après qu'on soit obligé de tout démonter, donc on arme et après on peut tirer, donc en euh, ce qui concerne le bruit de la réplique, moi perso, J'aime bien. Il est donc sans chargeur, sans silencieux. Donc il est assez important. Assez sec. Et donc quand on enfile le silencieux. Avec, euh, un peu long à visser. Donc une fois qu'il est équipé du silencieux. Qui n'est comme je vous rappelle pas vraiment un silencieux. Ça réduit quand même le bruit. Ça, ça fait un bruit plus un bruit moins sourd et par contre on sent en mettant la main devant que ça claque ça, ça a de la pêche donc euh, ce qui concerne les tests de tir comme je l'ai dit précédemment vous les trouverez dans euh, une prochaine vidéo que je ferai avec euh, test à, à 15 mètres, à 30 mètres avec sans silencieux et aussi avec euh, les performances chroniques à la 0.25 parce que je n'ai pas de 0.20 sous la main et peut-être pour le fun pour essayer à la 0,32 g pour voir ce que ça donne. Mais ça risque de pas être terrible. Donc euh, voilà, je pense que pour moi j'ai rien de plus à rajouter sur cette réplique. Donc euh, pour la conclusion sur ce modèle là, donc euh, c'est pas super, faut pas s'attendre à, à des miracles. Mais pour le prix, je rappelle moins de 40 euros, c'est quand même vraiment pas mal. Moi je sais que j'utilise ça comme. Euh, comme PA et ça me convient très bien surtout que dans mon assaut on s'en sert pas des masses, c'est juste pour quelques parties scénar et aussi en soutien avec mon snipe que j'utilise cette réplique donc 28 doll chargeur c'est pas mal avec le silencieux que je vais sûrement convertir en vrai silencieux puisque déjà les 420 fps sur un, un PA c'est pas terrible et en plus ça me permet de réduire le bruit, associé à un snipe c'est plutôt pratique donc euh... De base, c'est plutôt une bonne réplique. Pas de pièces à changer pour le moment. Et de toute façon, les pièces détachées là-dessus, c'est pas la joie. Euh, les chargeurs, on peut en racheter sur le site Taiwan Gun notamment. Moi, c'est là que je me fournis. Euh, ils sont en moyenne, à, selon les arrivages, autour de 15€ la pièce. Chargeur de 28, spécial green. Donc euh, c'est tout à fait raisonnable. Ce qui fait qu'en gros, pour, euh, pour une cinquantaine d'euros, selon certaines offres, on peut avoir la réplique plus deux chargeurs 28 billes donc euh, c'est plutôt correct c'est un non blowback donc par contre ceux qui veulent euh, le réalisme et eh ben, on en perd un peu donc pas de mouvement de culasse hors du tir le seul mouvement qu'il y a c'est au niveau du chien à l'arrière comme on peut le voir euh, mais l'avantage d'un non blowback c'est évidemment la réduction du bruit et la consommation de gaz euh, en moyenne quand je remplis un chargeur bien à fond avec du green, il fait 2 fois 28 billes. Donc euh, c'est plutôt économe. Euh, sinon pour le chargeur justement, euh, un peu fin à la base, ce qui fait qu'il a tendance à tomber. Donc en rajoutant un peu de scotch autour, ça règle les problèmes. Sinon pas de problème particulier, fragile au niveau de la lèvre. Donc on évite de lâcher le, le ressort qui pour remonter les billes, des grands coups. Les joints sont plutôt, plutôt corrects. Je les ai siliconés quand je les ai eus. Euh, le joint au niveau du percuteur, le joint au cul d'armement et le joint de recharge. Donc aucun problème sur les 6 mois. Que ce soit en hiver quand il faisait froid ou là qui fait, qu fait plus chaud, pas eu de soucis avec du green. Pas de problème de tiers qu'on peut retrouver sur certains GBB à cause du froid et de la perte de puissance des gaz. L'avantage non blowback, il n'y a pas de problème. Et donc euh, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, euh, si vous hésitez à l'aventure GBB, enfin GBB, GNB, et que vous voulez euh, pas trop prendre de risques et pas investir beaucoup d'argent pour un réplique de pistolet automatique ou non automatique dans ce cas présent, et que surtout vous avez peur de ne pas trop vous en servir et que vous voulez pas gâcher, et ben c'est plutôt pas mal pour débuter. Parce que quand j'en vois et qu'achète des Marouilles euh, 1911 par exemple, pour ne pas le citer, à plus de 150 euros et qui s'en servent deux fois par an, ça fait un peu chier pour ce prix là. Là au moins vous mettez 35 40 euros dedans, s'ils si ne vous servent pas beaucoup, c'est pas grave, c'est pas beaucoup d'argent perdu. Donc voilà, c'était Fatalis pour cette première review euh, destinée à l'Airsoft. Donc euh, vous en retrouverez d'autres euh, sur ma chaîne en fonction de, du matériel que j'ai et du temps que je peux y consacrer. Euh, pour les performances de tir de ce, de ce petit jouet-là, eh ben, je vous retrouverai euh, durant la semaine. Euh, sûrement si j'ai le temps euh, pour faire euh, test Chronie et test sur tir sur cible. Voilà, à la prochaine.